Ludovic Beaujois qui va nous présenter donc les F-strings en Python 3.6. Et donc pareil, il y aura 5000 de questions à la fin. Ok, donc les F-strings, ce n'est pas un sujet particulièrement avancé. C'est simplement une nouvelle fonctionnalité de Python. Vous en avez certainement entendu parler. La raison pour laquelle j'ai proposé d'en parler, c'est qu'à mon travail, j'ai dû convertir un gros générateur de code, si on veut, de Delphi vers Python. Et donc, je devais générer énormément de code Delphi. Je sais, c'est un peu... Enfin bref. Um, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais utiliser la dernière version de Python. Je me suis dit, tiens, il y a 3.6 qui inclut une nouvelle façon de formater les strings. Et j'ai utilisé ça. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que j'en ai retenu et de ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc, euh, hop bon voilà donc euh, comme je disais c'est ajouté à la version euh, 3.6 alpha 1 de Python donc la première version qui est sortie voilà, voilà. Euh, et fait noter un peu mineur mais quand même intéressant ils ont ajouté un upcode euh, en bêta 1 pour, euh, pour optimiser la performance pour faire en sorte que ça allait au moins aussi rapidement que faire str.format, qui était un appel de fonction qui était plus rapide, en fait, que, que les f-strings, pour une raison que je vous ai expliquée à l'heure. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, comment ça fonctionne Bien, Il y a un nouveau préfixe, f-minuscule ou f-majuscule, comme tous les autres préfixes de string. Euh, il est combinable avec le, le R pour des rastrings, pour les regular, regular expressions, les chemins d'accès, ou enfin... Euh, comme ça. Euh, il n'est pas combinable avec le, le U euh, et donc voilà comment ça s'utilise donc on définit des variables on construit sa string qui est immédiatement euh, évaluée au moment de, de l'instruction et puis donc ça donne ça euh, à noter c'est que le, fonctionnellement le fstring devait fonctionner comme un str.format et encore plus bas niveau comme un point .format euh, qui se traduit comme ça donc euh, voilà. Euh, donc chose intéressante aussi, c'est que toute expression valide peut être notée, euh, peut être utilisée avec euh, les f strings, un peu comme str.format, mais il y a des petites limitations. Euh, je vais vous en montrer deux, je crois, dans les slides qui suivent. Donc il euh, faut noter aussi qu'il y avait déjà trois façons de faire des strings en Python ouais. composer des strings. Euh, il y avait l'opérateur pour l'interpolation, qu'on connaît tous. Euh, donc le signe de pourcentage il y avait str.format qui est peut-être ce qui est le plus utilisé de nos jours euh, parce que c'est assez formellement défini ça... ben, en fait je ne sais pas il y en a beaucoup qui utilisent encore l'opérateur d'interpellation mais bon moi de mon côté j'utilisais .format euh, bien documenté bien compris et il y a aussi string.template que je n'ai jamais utilisé mais qui existe et qui est assez lent en fait euh, j'en connais pas grand chose de celui-là mais bon, il est là Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la syntaxe est à peu près la même que pour str.format. Il euh, y a des petites choses qu'il faut noter. Par exemple, on voit que si on veut aller chercher l'index d'un dictionnaire dans une expression f string, on doit mettre le nom de la variable entre, entre guillemets. Euh, sinon, ben, ça ne fonctionnera pas. Euh, L'autre petite différence, c'est qu'il y a... Euh, on peut pas mettre de backslash à l'intérieur des strings dans les expressions, dans les f-strings. Donc, euh, comme vous le voyez, si je fais à euh, euh, euh, retour à la ligne, ça marche très bien. Mais si je fais la même chose en f-string, ben, euh, c'est interdit. D'ailleurs, ce pas interdit avant, mais c'est interdit depuis la version euh, bêta 1, je crois. Sinon, alpha 2, enfin. Bref. Ils sont pas encore sûrs de ce qu'ils vont faire avec ça, j'ai l'impression. Mais bon, c'est quand même des. Si on veut des. Euh, c'est quand même une forme de régression par rapport à la .format si on dit que c'est la même chose. Bon, ouais. euh, ouais, j'ai fait un vantage, inconvénient. Euh, avantage inconvénient. Euh, L'avantage principal, j'ai mis en deux, j'aurais dû le mettre en un, c'est la meilleure lisibilité. Euh, au début, pas nécessairement, mais après, un, après avec l'usage, ça vient que c'est beaucoup mieux que faire str.format. On a plus, par exemple, si on a une longue string, pour, pour préparer un code de... de un, code de, un bloc de code, pardon. on n'a plus toutes les variables à la fin, on les a directement dans le texte et puis euh, ça, ça devient naturel, c'est assez bien. Euh, les okay. lignes sont un peu plus courtes, donc euh, ouais, pour ceux qui euh, coupent leurs lignes à 80, c'est quand même bien. Euh, et maintenant, depuis bêta euh, 1, la performance est égale au à str.format, quoi qu'en pratique, euh, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais bon, ça l'est maintenant. Euh, L'inconvénient les majeur que j'ai pu observer pour ceux qui utilisent des strings dans des applications... Euh, qui sont euh, utilisés par des clients, euh, c'est qu'il n'y a pas d'internationalisation. Euh, je vais vous en montrer un peu plus là-dessus après. Mais bon, il n'y a pas moyen de combiner les f-strings avec l'internationalisation, avec getText. Euh, un autre problème, c'est si on s'amuse à mettre des expressions complexes dans ces f-strings, ça peut devenir assez rapidement illisible. Euh, donc, faut il savoir, faut savoir créer des variables et, et quand même les, les, les évaluer avant de, de faire la f-string, parce que c'est plus lisible. Um, et il y en a qui ont soulevé sou sou sou des soucis sécuritaires parce que contrairement à str.format ou euh, euh, et, euh, à l'opérateur d'interpolation euh, on voit euh, on, on a du code qui va être exécuté <coughs> directement dans la string donc qui pourrait échapper à l'attention d'un développeur éventuellement euh, mais bon enfin bref je ne l'ai pas trop lu Alors. donc je vous parlais de la performance pour ceux qui s'intéressent euh, bah C'est intéressant quand on utilise beaucoup le, le, le, le, la construction de strings, de string, voir laquelle va plus vite qu'une autre. J'ai pris ça directement du, euh, du bug de Python où le développeur a, a apporté des patchs qui ont fait en sorte qu'il bah, qu y a un nouveau upcode, quoi et que ça va maintenant plus vite que le str.format. Donc on voit assez bien le, le, le, la performance. Je peux, je peux vous le montrer ici en fait. Ça va être sur mon PC, qu'est-ce que ça donne Juste... Ouais, bon, ça, je vais sortir des slides. Voilà, ouais, donc, je l'ai mis ici. Donc on va aller le prendre. Désolé, je suis sur Windows, mais bon, c'est à cause de mon travail. Ouais. Je une autre vie. Vous voyez, ça, c'est la version bêta 1, je crois. J'ai pas installé bêta 2. Donc on voit quand même que le pointeur, mais on voit bien que le. Euh, que le tout premier en haut est le plus rapide. C'est sûr que c'est qu'une seule variable interpolée, mais euh, en fait, en fait, le, le à l'origine quand ils ont fait les f-strings, ils ont fait un truc très simple, ils se sont dit on va faire on va couper la string aux différents paramètres et on va faire un, un join, un str join dessus. Et, du coup, un, il, fallait ref, il fallait faire ce, cet appel de join, il fallait construire, enfin bref, c'était plus lent que de, que de faire le str.format directement. Et ça demeurait plus lent que de faire l'interpolation le, le, le, avec l'opérateur modulo pourcentage. Euh, et depuis, ils ont trouvé une nouvelle façon de, de faire le, le, le bytecode de Python à partir des f-strings, grâce à ce nouveau upcode. Et euh, maintenant, ça va plus vite avec euh, le f -strings. voilà. OK, donc, euh, juste pour revenir sur les aspects négatifs, vous euh, voyez, on, avant, on pouvait, euh, par exemple, appliquer le point format sur une string qui est traduite. Ben, maintenant, on ne peut pas. Euh, avec la f string on ne peut pas faire ça, donc il faut s'en tenir à sta.format, sinon... Euh, ça marchera pas parce que, comme je disais plus tôt, euh, dès que la dès que l'expression où la string est, est, est exécutée, le, le, la string est composée. Donc, il euh, n'y a pas, ça faire pas un appel de fonction comme point format ou. Bah, euh, ouais. ben, c'est tout. <rire> -ce que vous avez des questions Je peux peut-être vous montrer un peu euh, dans Pycharm ce que ça donne. Euh. Mais vous avez des questions à ce stade-ci Oui. Um, oui. Ah oui, il faut que j'appuie. Il demande, demande si c'est plus rapide parce qu'il y a... parce ce qu'il y avait un... Tu veux dire parce qu'il y avait un appel de fonction avant Oui, d'accord. J'ai fait quelques essais moi-même. J'ai tout de suite vu, de toute façon, quand ils ont sorti le bêta 1 avec le nouveau opcode que, que ça générait plus vite, mais... Um, en fait, le, comme je disais plus tôt, quand on faisait un f-string originalement, il, euh, il coupait la string et il transformait ça en un, un join sur, euh, sur itérer d'abord la partie statique, ensuite l'argument, la partie statique, l'argument, la partie statique, ou enfin s'il y a plusieurs arguments de suite. Oui, ouais, fonctionnait comme ça, avec un str.join. Donc il y avait cet appel qui était, si on veut, généré pour être ensuite compilé en bytecode. Donc il y avait cet appel de str.join qui était là. Ouais c'était pas particulièrement lent, en fait, mais c'était légèrement plus lent que de point format qui lui était un appel aussi, mais qui était un format qui était déjà hyper optimisé. Et, et par rapport à, je sais pas si tu demandes, par rapport à l'opérateur d'interpolation, mais lui, il avait son propre truc, qui était quand même plus rapide et euh, hyper optimisé. Euh, ouais. Oui, oui, c'est tout à fait, ils ont, quand tu fais ton f-string, tu as accès au global, tu as accès au local, c'est des questions qui sont posées au début, mais euh, au final, euh, voilà, ils ont dit on prend tout, on prend tout ce, que tu aurais, ce à quoi tu as accès dans ton, dans ton scope à cet endroit-là, tu y as accès. Oui? Oui. oui. Oui, oui, tout à fait. On peut mettre n'importe quelle ex expression avec des limitations, mais, mais a priori, on peut mettre n'importe quelle... Euh, je répète la question Oui, d'accord. Euh, oui, on peut mettre n'importe quelle expression. Le souci, c'est un souci de... de comment dire de, du fait que le, le, le, le développeur est habitué de voir des strings et penser que c'est inoffensif, alors qu'en fait, dans la string, il y a une expression, comme tu dis, avec effet de bord potentiel. Et que là, s'il pourrait y avoir un problème éventuellement. Un peu sur ouais. le même sujet, est-ce on peut transformer une string normale, qui pourrait venir dans les utilisateurs, ou on a une string formatée pour une f-string C'est-à-dire Est-ce ah que si on peut avoir un cadre, on reçoit une string d'un utilisateur et on vient en fait, c'est une string, c'est une f-string et on veut les mettre donc la question c'est est-ce qu'on pourrait avoir une string qui est reçue par exemple en paramètre et la transformer en F-string euh, A priori non. Euh, évidemment, il y a toujours des la magie qu'on peut faire en Python pour faire du Eval ou je ne sais pas quoi. Mais non, a priori c'est que c'est pré-compilé. La string est précompilée et elle va être, euh, elle va être euh, utilisée dans l'exécution précompilée. Voilà. Oui. Euh, donc, pas possible. Voilà, c'est euh, ce qu'il y, ce qu y avait sur la slide. Euh, oui, donc, pour répéter, c'est simplement que euh, comment on pourra faire pour euh, faire un getText et ensuite euh, appliquer le str.format, Ben voilà, ce n'est pas possible avec les fStrings parce qu'il y a, y a cette euh, exécution qui est immédiatement faite euh, et qui est envoyée, par exemple, à getText. Donc, lui, il pourrait être obligé de prendre la string déjà rendue. Voilà. Autre questions vous voulez que je vous montre un peu ou Ça fait 25 minutes, je ne sais pas. On on est un en retard. Ah, très bien. On s'arrête alors.